Bonjour, bonsoir, c'est la dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo. Alors je vais vous demander de la suivre jusqu'à la fin et lorsque vous arrivez à la fin de cette vidéo je vous demande de la partager aussi avec vos amis sur les réseaux sociaux partagez en a, bah, a WhatsApp na, na Facebook na, na TikTok donc tous les réseaux sociaux pourquoi pas aussi envoyer même euh, d'un téléphone à un autre ou au partager pour que euh, bah, y a de vous suspect baiba sola na cette vidéo alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet très, très important. Donc je veux vraiment qu'on qu puisse réfléchir ensemble. Je vais parler de quelques vérités importantes que ceux qui prient doivent connaître. Quelques vérités importantes que ceux qui prient doivent connaître. Parce que, mon frère, ma soeur, tout ça la Tout ça la Écoutez, j'ai toujours l'habitude de dire que euh, la spiritualité n'exclut pas la réflexion. La spiritualité n'exclut pas la réflexion. Ce n'est pas parce que nous prions des signes de de à ce souté La foi n'est pas de l'idiotie, non? Ce n'est pas parce que j'ai la foi, je commence à faire des choses de n'importe comment, non? Non, non, non. et sambelaka au réfléchir Quelques vérités importantes que ceux qui prient doivent connaître. D'où la bien Vous savez que le Dieu que nous prions, là je m'adresse à tous ceux qui ont déjà reçu le Seigneur Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth dans leur vie en tant que leur sauveur et Seigneur personnel. Ceux-là, nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est-à-dire Dieu le Père du Seigneur Jésus-Christ est aussi devenu notre Père. Alors à cela, je suis en train de m'adresser pour nous dire que Dieu, notre Père, est un Père responsable. Zambazaka, un Père responsable. Ça, c'est une vérité que nous ne devons pas ignorer. Dieu est un Père responsable. De la même manière qu'un Papa responsable ne peut pas donner certaines choses à son enfant, sachant que cet enfant n'est pas encore capable de gérer ces choses. Cet enfant n'est pas encore compétent pour faire ça, ça, ça, ça. Je ne peux pas lui donner. De la même manière, il y a des choses que Dieu ne peut pas nous donner juste parce que nous ne sommes pas encore compétents, juste parce que nous ne sommes pas encore matures, juste parce que nous n'avons pas encore l'âge qu'il faut. Il ne faut pas oublier, nous avons l'âge chronologique, c'est-à-dire une année, deux ans, trois ans, 50 ans, ainsi de suite. Ça, c'est l'âge chronologique. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'âge mental, l'âge spirituel. Rosa Moukolo, 50 ans, 60, 70 ans. Là, c'est l'âge chronologique. Mais sur le plan mental, sur le plan spirituel, un soukuna qui est 5 ans. Alors, pourquoi il y a des fois, on prie, on prie, on prie, on prie, et rien ne se passe. Mon frère, ma soeur, réfléchissons. Comment tu peux demander à Dieu de te donner du travail dans un domaine dans lequel tu n'as pas de compétences? Je prends un petit exemple. Ça fait des années, tu pries, tu demandes à Dieu de te donner du travail dans une entreprise de communication. Et ce travail que tu es en train de demander à Dieu exigera que tu aies des connaissances en informatique. Mais jusque là, même ko fomolakak ko allumer ordinateur, tu ne sais pas. Jusque là, même la connaissance, il y a Windows à panma ko exploiter kaka ko changer ta heure la machine, tout ça, tu ne connais pas. Jusque là, même Word, il y a Pamba. M.S. World, il y a Pamba bien Yibiangoti. Mais tu es en train de déranger Dieu et Seigneur. Donne-moi ce travail dans cette entreprise-là. Papa, je vais devenir ceci dans cette entreprise-là. Mais tu n'as pas de connaissances. frère, sœur. Dieu ne va pas te donner. C'est un père responsable. La chose que tu dois faire, commence d'abord par te rendre compétent ou compétente dans ces domaines là C'est alors que tu iras prier. C'est ça l'intelligence c'est ça l'intelligence. Ça, ce sont des choses que nous ignorons, nous qui prions. Voilà pourquoi toujours semblent, toujours semblent, toujours semblent Et quand nous ne voyons rien, on va commencer à dire ah, depuis n'abandonne de ressemble à prendre un sujet, on a, ça Non, non, non. Dieu n'a pas de problèmes. C'est toi les problèmes. Dieu n'a pas de problèmes. C'est toi les problèmes. Tu demandes à Dieu de te donner un travail dans lequel tu n'as aucune compétence. Dieu est un père responsable, il ne va pas te les donner. Il ne va pas te les donner. Au on dit salaire, sécurité. oui ne va pas Frère, quand on dit salaire sécurité, Mais commence d'abord par faire le sport. Comment ça vous pas faire le sport. Oh, mais comment, comment est-ce que nous prions, nous chrétiens, Tout ça là nous devons bien prier. La spiritualité n'exclut pas la réflexion. La foi ne veut pas dire de l'idiotie. Non. Tu demandes à Dieu de te donner du travail dans un domaine. Rassure-toi que tu as des compétences dans ces domaines-là. Sinon, avant de prier, Commence d'abord par te rendre compétent. Cherche des connaissances. Fais des études dans ce domaine-là. Aujourd'hui, parce que ça m'étonne, ça, ça, ça des fois, je, je vois des gens qui se connectent sur Internet, rien que pour liker des photos les, sur Facebook. Surtout aujourd'hui, il y a un réseau TikTok, les gens sont tellement distrait dans ces réseaux là atala ne kaka par aventure wa bausa na TikTok pendant qu'avec avec ba, ba data d'oba méga ba giga o azo utilisé pour nakou landa n'importe quoi akoki ko ça recherche sur internet atanga Moi après l'université, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises dans ma vie. Beaucoup d'études que j'ai faites, de niveau supérieur je les fais sur internet. Je le fais sur internet. Il y a beaucoup de, de, de, de, de, de compétences que j'ai reçues sur internet. Je fais des recherches, J'étudie des, des études supérieures. Commence d'abord par te rendre compétent avant de prier sur ce domaine-là. Parce que le Dieu que tu pries, c'est un père responsable. Et une autre chose. Là, je vais aller du côté de nos sœurs, hein? Bande qu'on a Aux autres déranger Bala, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le mariage, mais tilé lou, sokola mki. Yo ak sokola à 11 heures, tu te laves à 13h. Tu te laves à 15h, 16h. Hein? Tu te réveilles, tu es là. masolo na ba et tu demandes à Dieu de te donner du mariage. C'est avec ces comportements là que tu iras au mariage. Eh ma soeur, tu demandes à Dieu de te donner du mariage, de, de, de te donner le mariage, mais tu ne sais pas faire la cuisine. Arrête de, arrête de déranger Dieu. Arrête de déranger Dieu, tu ne sais pas faire la cuisine, mais tu demandes à Dieu, tu déranges, tu déranges Dieu de te donner du mariage, le mariage. Tu ne sais pas faire la cuisine. Peut-être que tu te dis, ah, quand Dieu va me donner le mariage, j'aurai une bonne, c'est la bonne qui va commencer à faire la cuisine. Je vais te dire, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des maris, il y a des hommes qui ne mangent pas ce que prépare le bon. Dit il mon exemple. Ce n'est pas parce que oh, bon hasard, salité. Ce n'est pas parce que. Non, non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est même, même pas ça. J'aime manger ce que mon épouse a préparé. J'aime manger la cuisine de mon épouse. Ça me fait du bien. Et ça fait partie des, des, des, des choses qui, qui allument, qui alimentent encore l'amour. Mon Moubalo. Nous avons que que là, tu ne sais pas faire la cuisine. As tu es en train de demander à tu de te de donner du travail, de te donner le mariage. Non, ma soeur, commence d'abord par apprendre à faire la cuisine. Ce sont des petites choses. Peut-être pendant que je suis en train de d'en de, parler, tu tu, tu tu te dis ah oupe ce sont ces choses qui, qui sont en train d'embrayer tes prières. Ce sont ces choses qui sont en train de retarder l'exaucement de tes prières. Des petites choses. Dieu est un père responsable. Dieu ne permettra pas que son enfant, sa fille que tu es, mariage, alors ou qu'il y a un mariage, Dieu ne permettra pas cela. Commence d'abord par apprendre ces choses. Je reviens sur le plan standard. Tu demandes à Dieu de te donner de l'argent pour que tu crées des entreprises. Seigneur, donne-moi de l'argent pour que je crée des entreprises. Une fois, j'ai prié comme ça. Ça arrivait même, j'en ai partagé avec un frère qui m'a beaucoup aidé. J'ai ai, ai parlé sur, sur une entreprise que je devais créer. Il m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que tu as déjà un projet sur cette entreprise? J'ai dit, oui, j'ai le projet. Il m'a reposé la question, tu as un projet écrit? comme j'ai parlé de cette entreprise-là, j'ai parlé de ces projets-là, mais ce n'était pas un projet écrit, c'était seulement dans ma tête. Mon frère, tu pries, tu demandes à Dieu de te donner de l'argent, que Dieu, que Dieu t'envoie des, des, des investisseurs pour que tu crées cette entreprise pendant que les projets en question, tu ne l'as pas encore élaboré. Dieu, c'est un père responsable, il n'y va pas envoyer des investisseurs. Commence d'abord par élaborer ces projets. Un projet bien élaboré, bien calculé. C'est alors que tu vas prier et Dieu va t'envoyer des investisseurs. Imaginons, Zambatinello, ben investisseur, ben il va Ok, je vais créer ça, ok, voilà, notre argent est là. Alors ça demande combien pour ces projets-là Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Voilà. Tout ça me l'a bien -tête. Tout ça me l'a bientôt. Ce sont des petites choses que nous ignorons. Ce sont des petites choses que nous ignorons. Alors à partir d'aujourd'hui, change ta façon de prier. Change ta façon de prier. Isa m'ont